Bonjour, une courte vidéo pour vous raconter euh, une constellation que j'ai faite dehors avec un arbre comme celui-ci euh, qui visait à sentir comment est-ce qu'on se connecte au vivant à l'intérieur des collectifs. Et donc là, j'étais en forêt, on était plusieurs et euh, je me suis connectée de cœur à cœur à un arbre ça peut paraître bizarre, mais expérimentez-les, peut-être que ce ne sera pas si compliqué ou que peut-être vous aurez des surprises de la facilité avec laquelle on peut connecter avec un arbre. Et là, j'ai senti si c'était OK euh, qu'il euh, soit représentant. Euh, donc là, c'était un, euh, un magnifique arbre. Et, et donc voilà, j'ai senti que mon, mon cœur s'ouvrait euh, et que ça faisait ça faisait oui euh, quand je me connectais à cette question qui était est ce que c'est ok d'être euh, représentant et, et je l'ai du coup chargé d'être représentant du vivant au sein des collectifs et puis j'ai demandé aux différentes personnes présentes de se positionner de sentir euh, euh, dans leur corps euh, où, par rapport à cet arbre, elle se sentait la, les, les plus confortables. Donc euh, ça peut être euh, euh, une tranquillité, euh, ça peut être une respiration plus ample, ça peut se sentir ancré avec les pieds bien sur le sol, euh, ça peut avoir euh, des, des, de la tendresse qui vient comme émotion, ou euh, quelque chose de plus joyeux, voilà, de vraiment sentir quelle est sa juste place, quand on, on se met en relation avec ce qui est vivant dans les collectifs. Et puis, euh, quand toutes les personnes avaient trouvé, donc il y en a qui, et, qui ont exploré plus longtemps que d'autres, il y en a pour qui c'était évident, pour qui d'autres, ils tournaient un peu autour de l'arbre pour sentir, euh, ils s'accroupissaient, ils se relevaient, voilà. Et puis, euh, on avait donc cette image qui était ma juste place euh, par rapport au vivant du collectif. Et là, j'ai demandé de déclamer de, son prénom euh, et de dire, euh, ce, euh, donc c'était ⁇ bonjour, je m'appelle Sabine ⁇ et euh, je me connecte au vivant des collectifs quand je, bam bam. bam. Et donc là, il y a eu plusieurs expériences. Ce dont je me souviens, c'est quand je suis connectée à ma source. Donc je suis connectée au vivant dans les collectifs quand moi-même, je suis connectée à ma propre source. Une autre personne, c'était quand il y a de la souplesse dans l'articulation du « je » et du « nous ». Une autre personne, c'était quand je me connecte de cœur à cœur avec les différents membres du collectif. Donc voilà, si vous avez envie d'expérimenter de, de, ça, euh, ça pourrait être intéressant d'aller dans, dans un parc avec euh, votre équipe et puis de dire, tiens, comment est-ce qu'on se connecte au vivant dans notre collectif Et puis de l'expérimenter, de le vivre et puis de le nommer. Euh, ça a été très court, comme cette vidéo, et, et très très très fort. C'était une expérience qui a été... Euh, euh, ouais, vraiment très forte pour tout le monde. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets et je vous invite à liker, à partager, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde de YouTube. Si je veux être visible et si euh, cette, euh, ce discours sur les constellations de projets vous semble être intéressant, ben, aidez-moi et participez à, à, au petit like, au partage et aux abonnements. À bientôt.